Bonjour les amis, nous vivons une période un petit peu compliquée en ce moment, donc nous sommes fin novembre 2020. Vous voyez à Tenerife le temps magnifique qu'on a, il fait 24 degrés ici. Je sais qu'en ce moment il ne fait pas très beau chez vous en France et en Belgique. Donc euh, voilà, si un jour vous voulez venir à Tenerife soit en vacances, soit pour y vivre plus longtemps ou pour y vivre durant des années comme c'est mon cas, eh bien, vous voyez qu'en hiver on a vraiment un temps très très agréable ici. Alors actuellement, euh, donc, on vit une période compliquée avec euh, le confinement, euh, le télétravail, euh, donc vous avez peut-être dû changer vos manières de travailler et peut-être que vous cherchez également une autre activité, Eh bien c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se mettent au télétravail à l'heure actuelle, donc, il y a eu un reportage sur TF1 euh, la semaine passée qui montrait qu'il y a beaucoup de télétravailleurs qui viennent ici à Tenerife. Effectivement, on a de très bonnes euh, infrastructures euh, euh, au niveau d'internet ici. Les loyers sont à des prix euh, très raisonnables. Donc on est à 4 heures de la France, pourquoi pas à Ténérife, donc, où on a le meilleur climat du monde et toute l'année donc on peut profiter de la mer, de la montagne, euh, des paysages fantastiques ici à Tenerife. La nourriture est, est également excellente, donc on a vraiment euh, tout ce qu'il faut pour, euh, pour bien vivre ici à Tenerife. Euh, on est en Europe, donc euh, Tenerife fait partie des îles Canaries et euh, de l'Espagne. Donc euh, on a vraiment euh, beaucoup d'avantages en étant ici à Tenerife. La vie est beaucoup moins chère, vous pouvez vous habiller toute l'année de la même manière, il ne faut pas de chauffage, donc. Vous voyez tous les avantages et euh, c'est également un endroit idéal euh, pour faire du trading. Donc si vous posez la question euh, de ce que vous pourriez faire comme activité complémentaire, eh bien pourquoi pas le trading, pourquoi pas la bourse. Vous savez qu'en ce moment donc, les bourses s'envolent, donc on atteint des, des sommets euh, jamais atteints jusqu'ici. Donc si vous arrivez à, à profiter des marchés tels qu'actuellement, tels qu eh vous allez gagner de l'argent de cette manière-là. Et ça peut être une activité complémentaire au départ à vos activités, mais c'est quelque chose qu'on peut faire de chez soi sans aucun problème. Donc de n'importe où, de Tenerife, de la France, de la Belgique ou de n'importe quel autre pays où vous avez une connexion Internet, un ordinateur, c'est suffisant. Il ne faut pas un investissement matériel important. Vous avez sans aucun doute le matériel que, dont vous avez besoin. Le tout est de vous former, de, il ne faut pas vous lancer sans, sans aucune formation bien sûr. Vous avez ici au-dessus des liens vers mes formations gratuites. Je Vous ai également euh, vous avez accès à un e-book que, que j'ai écrit. Si vous ne connaissez pas bien la bourse, le trading, eh bien je vous invite à, à lire, à lire donc cet e-book. Et euh, donc vous avez également un accès à mes formations payantes si vous voulez aller plus vite et accéder directement à des formations qui vous donneront les meilleures manières de vous lancer en trading sans risque, sans, sans prendre euh, de, mauvaises, de mauvaises options. Donc euh, vous aurez également tous les conseils qui sont le fruit de mes dix ans de, de pratiques du trading, de recherche. J'ai acheté beaucoup de formations, j'ai testé différentes stratégies et vous verrez qu'on arrive à de très bons résultats. Vous avez d'ailleurs sur mon, mon site web euh, Se former au trading des témoignages de mes étudiants. Donc euh, j'ai énormément, je reçois énormément de retours de, de mes étudiants qui sont satisfaits de mes formations et qui les aident bien sûr à progresser beaucoup plus rapidement qu'en cherchant par eux-mêmes. Donc c'est ce que je vous conseille, Donc euh, inscrivez-vous à, à des formations, vous pouvez prendre d'autres formations que les miennes, mais en tout cas je pense que dans la mienne vous trouverez des choses euh, qui vous aideront euh, euh, vraiment puisque c'est le fruit quand même de quelques années de pratique. Donc je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui ne fonctionne pas et je pense que ça vous aidera beaucoup si vous voulez vous lancer euh, dans le trading et pourquoi pas. Donc euh, ça peut être dans un premier temps une activité complémentaire, mais après ça permet également de gagner beaucoup d'argent. Euh, c'est tout à fait possible de gagner euh, plus qu'un salaire, euh, vraiment de, de gagner beaucoup d'argent en trading. Donc euh, à vous de voir si vous cherchez une activité complémentaire, et eh bien je pense que c'est quelque chose auquel euh, vous devriez songer, car euh, les bourses euh, actuellement vont vraiment très bien, même si l'économie ne fonctionne pas, les bourses, elles, elles sont en train de s'envoler. Voilà, j'espère que ce conseil vous sera utile, mettez un pouce vers le haut si, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos, cliquez sur la petite cloche hein, si vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. J'espère que la vie euh, continue euh, bien pour vous là où vous êtes et si vous voulez un jour venir à Tenerife peut-être qu'on se rencontrera. Donc n'hésitez pas à me contacter, à mettre des commentaires sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.